Donc, je vais vous parler de la charte, mais pour justement agir et s'engager dans une démarche euh, pour un numérique euh, responsable face à tous les défis qui sont face à nous, il faut d'abord comprendre l'origine et les impacts qu'a ce numérique. Alors, attention, la présentation que je vais vous faire, en théorie, traite de toute la dimension, de tous les impacts du numérique, pas seulement que de l'écologie. Après je vais pas mal concentrer ma présentation sur quand même la thématique environnementale parce que j'ai l'impression que les autres dimensions sont quand même pas mal adressées. Du coup, à mon intention aujourd'hui c'est d'abord de vous sensibiliser. Vous sensibilisez vous, mais pas forcément que vous, vous le verrez, vous le verrez après. Ça va également être de vous donner des pistes et l'envie d'agir, de devenir acteur et de de rejoindre ce mouvement qui, est une, qui a une dynamique très très forte en ce moment pour justement contribuer à avoir un numérique plus responsable. Et ben, l'idée aussi c'est quand même de passer un moment agréable, c'est pas de vous déprimer, parce que c'est vrai que souvent quand on parle de ces questions là, ben, euh, voilà à la fin on est un peu, pff, oh là là, c'est la fin du monde, on va pas y arriver. Donc non, moi mon idée justement c'est de vous donner envie euh, d'agir et de passer euh, les prochaines étapes. Donc, dans un premier temps, je vais vous pr je vais me présenter et présenter l'INR. Ensuite, on essaiera de voir le lien qu'il peut y avoir entre le quotidien d'un citoyen numérique et les impacts de son numérique, justement, parce que ça part de là, hein, c'est le tout début. Après, on regardera ben, du coup comment agir avec quelques exemples euh, qui ont été mis en œuvre, dans, notamment dans une collectivité. Et si on a le temps, une session de questions réponses. Alors moi, qui je suis euh, à la base, je suis un ingénieur en système d'information, donc je viens de la technique. Ensuite, j'ai été responsable de système d'information. Et actuellement, je suis responsable RSE, RSO. Souvent, ce qui parle plus, je pense, c'est la, la, la DDRS pour les collectivités. Euh, et également, euh, responsable ben, du numérique, responsable sur comment on conçoit ce numérique. Donc, je travaille au sein de d'une société qui s'appelle Isia, et là aujourd'hui je suis là en tant que membre de l'INR, chargé de l'animation du réseau des signataires de la charte pour vous présenter justement tout ce qui peut être mis en œuvre et tout ce qui est poussé par cet institut euh, et sur lequel vous pourrez demain vous aussi vous appuyer. Alors euh, du coup bah, ça c'était un premier point, après bah, autre chose qui me concerne c'est que je suis quelqu'un qui est zéro déchet, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais voilà, moi j'ai un engagement qui est on va dire 360. J'essaye vraiment de faire attention sur toutes les dimensions. Donc là, j'ai juste un exemple. Euh, si vous voulez, un, un Français moyen, il génère 37 kg de déchets par mois. Moi, je suis à 3 kg. Donc ça veut dire à peu près je sors ma poubelle une fois par mois, grand maximum. Euh, je fais également de nombreux... Enfin, je suis dans une démarche de mobilité douce. Donc je fais plus de 4000 km par an, euh, justement bah parce que la voiture, c'était pas très passionnant pour moi. Je m'ennuie un peu à écouter la radio tout le temps, ce n'était pas forcément sympa les infos en plus. Donc euh, actuellement, je suis plutôt sur mes petits chemins, sur mon vélo, à écouter les oiseaux, à voir les écureuils, etc. Enfin bref. Euh, et enfin, je suis dans un état de sobriété numérique, c'est-à-dire que je fais attention à ma consommation du numérique. Bon, J'ai mis une petite bouteille là voilà, pour faire le parallèle, mais c'est quelque chose qui est assez important justement. Alors, moi, l'idée là, c'est de vous montrer qu'on peut agir en tant que citoyen que salarié, que personne d'une collectivité, et qu'on peut influencer également bah, la société. Je suis pas là pour vous déprimer, comme je vous l'ai dit, euh, ni pour dire faut aller au fond de votre grotte. Non, le numérique est une solution euh, qui est source de potentiel, mais il ne faut pas y aller tête baissée. Il faut y aller en conscience. Donc c'est surtout ça que je vais essayer de, bah, de vous montrer. Donc d'abord l'INR. L'INR c'est une association loi 1901 qui a pour but euh, de créer une coopération entre les différents acteurs sur la question du numérique responsable. C'est une prolongation d'anciens acteurs, euh, notamment le club Green IT qui existe depuis des années déjà et qui ont acquis un certain nombre de connaissances et de compétences sur le sujet. Enfin, on est là aussi pour ben, anticiper et s'approprier des enjeux et des valeurs de ce numérique. Quelques valeurs, Alors, je ne vois pas très bien sur l'écran, mais je vais regarder un petit peu là. Donc c'est bah, s'engager à être euh, des acteurs de cette transition, concevoir des valeurs éthiques et numériques, euh, et les faire appliquer surtout, hein, des valeurs numériques responsables, euh, former des professionnels du numérique, donc c'est accompagner la communauté d'experts. Ça va être également d'être transparent sur toutes les informations qu'on aura, parce que c'est vrai que c'est une thématique souvent où c'est assez masqué. On n'a pas beaucoup d'infos et on ne sait pas trop de quoi ça parle. C'est assez complexe. Euh, et enfin, permettre la montée compétence des membres sur des valeurs euh, durables, innovantes, avec une volonté de collaboration. Donc Vraiment, j'axe mon discours là-dessus, c'est d'être une des missions, c'est d'agir avec les acteurs, comme euh, ville et village Internet. Voilà, J'espère on en reparlera, mais qu'on aura l'occasion de, de collaborer c'est de contribuer à toute cette communauté pour faire avancer les idées, communiquer, échanger. C'est également, bah, du coup, par ce biais-là, promouvoir des meilleures pratiques de numérique responsable, développer les moyens scientifiques, les technologies, et également être facilitateur pour fédérer autour de projets et initiatives. Donc On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, voilà, j'ai essayé d'adapter ma présentation au public, je ne sais pas si je vais réussir mais je vais essayer pour attirer votre attention, je me suis dit je vais essayer de baser pour montrer justement l'impact de ce numérique là en partant de citoyen lambda et en montrant justement par rapport à ce quotidien quel est cet impact avec trois cas différents. Donc c'est des exemples, hein. c'est pas des généralités, attention. Déjà un premier point avant de rentrer dans ce détail là, qui est un élément entrant de base, là vous le voyez, alors c'est peut-être pas très sexy comme diagramme, mais en fait, toutes les parties bleues que vous voyez, ça montre l'impact des terminaux. J'ai mis attention à la fabrication parce qu'en fait, quand on fait un service numérique, donc un service numérique, par exemple, une consultation d'une information sur un site internet d'une mairie, par exemple, en fait, la majorité des impacts, ça va se concentrer au niveau du terminal. Donc quand je dis terminal, ça va être le smartphone, euh, votre PC portable, votre tablette, ou tout autre support numérique. Et du coup, l'impact majeur est au niveau de la fabrication, que ce soit en termes d'émissions de CO2, ce qui parle le plus, en termes de consommation d'eau, euh, de ressources eau potable, euh, aussi en, en termes de consommation de ressources rares, de métaux rares, de terres rares. Voilà, et ça, souvent, c'est qu'on le voit pas, parce qu'en fait, tous ces impacts-là, eh ils ne sont pas dans notre quotidien. Mais ça, je, je détaillerai un peu plus après. Donc le premier cas, c'est un citoyen numérique bah, dans un petit village du Gard. En fait, je ne suis pas allé chercher bien loin pour mes exemples, hein. c'est mon beau-père. Voilà. Donc mon beau-père, lui, quand il est dans son village, il a des difficultés pour accéder au réseau mobile. Et euh, voilà, ce n'est pas facile juste de se passer un appel. Et bien bah, ça, qu'est-ce que ça entraîne bah, Ça entraîne une fatigue de sa batterie la batterie diminue plus, beaucoup plus vite, et du coup, ben, son smartphone, ça réduit sa durée de vie. Un autre cas aussi, il a changé tout récemment, c'est que en fait, son smartphone, et ben, il devenait obsolète. Parce que, justement, les applications qui étaient poussées sur son smartphone-là, les services numériques qu'il devait consulter, en fait, n'étaient plus opérationnels sur ce smartphone. Du coup, ça l'a amené à changer de téléphone. Donc, il a un nouveau téléphone, c'est super cool. Par contre, premier impact qu'on a vu, dès qu'il a allumé, il m'a dit, ben moi, j'ai un forfait de données, j'avais 100 mégas. Ça fait, ça fait 5-6 ans que j'ai un forfait de 100 mégas avec mon ancien téléphone. Voilà, je pensais que ça irait bien. Et en fait, son forfait, il a été, il a été cramé en deux jours, je crois, même pas. Parce que ça, ça lui a, par défaut, consommé tout un tas de données pour mettre à jour des applications. Il en avait un paquet d'installés. Ça faisait en plus ramer son téléphone. J'ai dû y passer au moins une bonne demi-heure, et encore je m'y connais, pour nettoyer son téléphone pour qu'il soit correctement utilisable et qu'il ait un impact mesuré. Donc, déjà là, vous voyez, c'était assez compliqué. Et pourquoi je vous explique tout ça C'est que du coup, on est amené à générer des, euh, du device, du matériel. Et quand on génère ces devices et matériels, bah ça a des impacts. L'un des principaux, et dont tout le monde parle, c'est l'impact en termes de gaz d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, celui-là, c'est celui qui vraiment concentre toutes les attentions. Et il faut savoir qu'actuellement, le numérique dépasse l'aviation civile. Donc, je ne sais pas si, si vous, vous vous rendez compte quand même quand tout le monde parle en ce moment de l'aviation, bah, le numérique, maintenant, ça y est, ça dépasse. Et le taux de croissance, on le verra plus loin, mais c'est sans commune mesure. Ça va être aussi d'être de, euh, de la pollution, du trafic, en termes de tout ce qui est euh, ben, recyclage, métaux, donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut, qu'on n'a pas conscience parce que souvent c'est éloigné, euh, mais c'est assez majeur. Il euh, y a des pays euh, où il y a un, un véritable trafic sur ces questions-là. Et enfin, en termes de ressources, c'est pareil. C'est pour extraire les métaux rares de ces devices, ça demande une quantité d'extraction de matière première qui est phénoménale. Donc c'est des ratios, là on a de 16 000 pour 1, bon ça dépend des méthodes que vous voulez extraire, mais voilà, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce téléphone-là, vous avez la moitié, vous avez quasiment la moitié du tableau périodique des éléments du tableau Mendelef qui sont dans ce smartphone-là, et ça vous l'avez dans votre poche. Et ça demande tous ces métaux-là ben, d'extraire de, d'énormes quantités de ressources. Et l'extraction de ces ressources-là, elle ne se fait pas ici, elle ne se fait pas dans le gare, là où il y a mon beau-père. Là où Il y a quelques années avant, il y avait des mines. Ils extraient du cuivre, ce genre de choses. Depuis, elles ont fermé. Et maintenant, on se pose la question de la pollution. Mais actuellement, ces choses-là qui sont extraites, elles sont extraites à l'autre bout du monde, principalement en Asie. Et ça, nous, les impacts, on n'en a pas conscience. Sauf que là-bas, les populations, ça a des impacts majeurs, notamment sur la santé, sur la biodiversité et sur, par exemple, la production agricole. Voilà un deuxième point aussi qui, qui, bah, qui rencontre de plus en plus fréquemment, c'est la difficulté, enfin c'est le réaménagement des services publics, bon ça je vois qu'il y a eu pas mal d'échanges par rapport à ça donc je ne traînerai pas trop là-dessus parce que là on n'est pas forcément sur la dimension environnementale mais bon, euh, du coup ces réaménagements de services, bah, il y a eu des fermetures des centres de services financiers, des impôts, du coup bah, pour faire euh, ces déclarations juste comme ça s'il y a des questions, bah, il ne peut plus aller dans la commune qui est juste à côté, il est obligé, bah, du coup, de se déplacer ou d'utiliser un service numérique. Sauf que la difficulté d'utiliser ce service numérique-là, c'est qu'il faut qu'il soit conçu d'une certaine manière pour qu'il soit utilisable. Sinon, bah, souvent toutes ces politiques-là sont adaptées pour que les, vu qu'il y a ce service numérique, on se dit qu'il bah, n'y a plus besoin de ces centres-là. Sauf que si l'utilisateur n'est pas en capacité, alors je ne vous parle pas en termes d'expérience utilisateur. Si le service est conçu pour être agréable à y être utilisé, mais là, c'est vraiment même en termes de capacité, parce que lui, il est en bout de ligne. Si le, demain, le service euh, nécessite une connexion trop élevée, il ne pourra tout simplement plus y accéder. Et on va générer de la fracture numérique. Et du coup, on voit bien le lien entre ben, performance du service, les impacts environnementaux, mais aussi fracture numérique. C'est totalement connecté, ces questions-là. Voilà ce que je vous disais, la, la capacité de son réseau, il est en bout de ligne, il a une box ADSL, il n'a pas la fibre la 4G encore moins. Je vous disais qu'il avait du mal à capter le téléphone pour passer un coup de fil, donc euh, voilà. Maintenant un autre exemple d'un citoyen euh, dans une euh, ville de taille moyenne. Donc là c'est euh, tout simplement, bah, en fait c'est ma mère. <rire> donc euh, en fait là c'est l'exemple, c'est sa box. Sa box internet, elle rame en fait. Elle rame euh, vraiment, mais beaucoup beaucoup, pour regarder un match, genre le match de rugby de ce week-end. Bah, il faut cinq minutes pour l'image démarre. Donc là, on est tout de suite tenté, on se dit bah, on va changer la box, on va, on va générer un nouveau matériel, alors qu'en fait, il y en a, au final, il n'y en aurait pas besoin, c'est parce qu'il y a eu du gras numérique qui a été mis en termes logiciels qui fait que ça rend difficile son expérience utilisateur. Mais le service rendu est strictement le même. Enfin, elle a une capacité de réseau qui est assez limitée, du coup elle ne peut pas avoir une, une connexion quand même non plus très très phénoménale pour par exemple, regarder de la vidéo en ligne, même si j'en parlerai un petit peu après de la vidéo. Et enfin, bon, ça ne la concerne pas, mais c'est quelque chose que je voulais vous dire qui est assez important, c'est qu'en ce moment, on assiste à une course à la diagonale en termes d'écran. Et les écrans, ça a un impact qui est quand même assez majeur. Et voilà, euh, est-ce qu'on a tous besoin d'avoir des écrans 4K, des vidéos en 4K, alors que l'œil humain n'est même pas capable de discerner tous les détails Donc voilà, il y, y a une vraie question parce que pour faire le parallèle, il y a aussi une question d'équipement des foyers où il y a beaucoup, beaucoup, d'équipements, même si on a une tendance de stabilisation quand même, au niveau des équipements. Souvent, il y avait les occidentaux ont trois équipements, et ça, enfin, pardon pas trois, il y en a beaucoup plus que ça, c'est ma mère qui en a que trois, mais voilà, on a à une stabilisation, et c'est la génération de ces équipements qui a beaucoup d'impact. Et oui, par contre, une différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de services disponibles dans une ville euh, de, de taille euh, moyenne, donc ce qui permet bah, d'avoir le choix entre le service numérique et l'accès physique à des services. Tout ça pour vous dire que tout ça, ça a aussi des impacts. des impacts sociaux, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit on fabrique les smartphones, les téléphones, les écrans plats dont je vous parlais, ou la box de ma mère parce qu'elle rame, elle se dit bah, « Tiens, j'en ai vraiment marre d'attendre 3-5 minutes pour avoir ma vidéo, je veux la changer bah, ». Ça, ça nécessite des métaux qui sont extraits dans certains pays. Je vous parlais de l'Asie, mais il y a aussi en Afrique des métaux rares comme par exemple le cobalt pour les batteries, où il y a des véritables guerres. On a des informations, il y a des documentations là-dessus, où il y a des guerres, où il y a des enfants qui font des extractions de ces métaux. Donc, ce n'est pas sans, sans mesure. Par contre, voilà, encore une fois, c'est à l'autre bout du monde. Il y a aussi des impacts au niveau de la fabrication, forcément dans les usines, il y a des conditions de travail qui peuvent être des fois un peu à la limite, on va dire. Euh, il y a aussi en termes d'usage, voilà, on parle de... On parle d'esclavagisme numérique des fois, enfin bref, avec des applications qui nous, qui nous siphonnent, mais bon bref, ça c'est une caricature. Et enfin il y a la question du recyclage, j'en parlais déjà tout à l'heure, mais voilà, c'est encore une fois, le, il y a eu des études qui ont montré que la plupart des déchets électroniques, ils finissaient à l'autre bout du monde et ils n'étaient pas forcément correctement traités. Euh, ensuite, dans une métropole, bon, bah, c'est plus euh, mon cas, hein, je vais parler de moi, Donc, on a des infrastructures qui sont vraiment dimensionnées, qui ne sont pas dimensionnées pour la sobriété numérique, je dirais, mais qui sont vraiment dimensionnées pour de la consommation massive. Et le problème, c'est on en parle beaucoup en ce moment, c'est comme la voiture. Si vous dimensionnez toutes vos infrastructures pour utiliser un certain moyen de mode de transport, bah, vous allez forcément euh, inciter les personnes à faire ces usages-là. Et donc bah, là, ça ouvre ces questions-là. Il y a peu de mutualisation de ressources, et vous allez voir un bon exemple, c'est le, le coût des boxes. Moi, je suis dans un éco-quartier. Dans un éco-quartier, on, on, on est 72 maisons, on est regroupés, tous les uns les autres, on n'est pas très loin. Et en fait, du coup, on a 72 boxes. Alors, je ne dis, dis pas que c'est... Je n'ai pas la solution, mais en fait, on a 72 boxes pour adresser un service, alors que quand vous allez dans un hôtel, vous mettez le Wi-Fi, et il y, y a quelques bornes Wi-Fi, mais vous n'avez pas, parce qu'il y a 100 chambres d'hôtel, 100 bornes Wi-Fi. Ou 100 box dans votre chambre donc là il y a en termes d'utilisation, voilà c'est ça a des impacts ça ça va générer ben la fabrication de 72 box et avec tout ce que je vous ai dit avant euh, forcément c'est pas neutre pareil ça c'est un exemple je suis allé euh, l'été dernier je suis allé en en suède je suis allé en train comme euh, comme greta bon c'est pas mon, forcément mon idole mais bon voilà je vous disais que moi j'avais une démarche complète et là bas ce que j'ai remarqué c'est que les les laveries, ils, font, ils ont des choses centralisées avec un service numérique, justement, pour, par contre, mutualiser ces ressources-là. Et ça permet, dans un immeuble, d'avoir juste une seule, un seul service. Donc ça, c'était euh, voilà, un, un exemple d'impact de, de, où on génère X matériaux. Après, il y a d'autres impacts qui peuvent être politiques. Par exemple, voilà, il euh, bon, y a la RGPD, l'accès aux informations. Ça, je pense que vous êtes pas mal au courant. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Il y a quelque chose, par contre, qui là... Je pense c'est assez intéressant, c'est ce monsieur, je ne sais pas si vous vous souvenez de qui c'est, c'est l'ancien PDG de Volkswagen. Voilà, donc euh, vous savez ce qui est avec Volkswagen. Là, c'était un bel exemple de, euh, comment dirais-je, ce n'est pas de l'IT for good, ce n'est pas de l'IT for green, c'est de l'IT for, euh, for pollution, enfin bon, bref, tout ce que vous voulez. Mais là, on avait de la conception d'un logiciel qui était typiquement utilisé pour bah, cacher l'impact environnemental d'une solution, euh, d'une voiture, d'un véhicule, de la pollution qui était émise. Donc là, on est vraiment dans un cas extrême et euh, voilà, c'est vraiment... Enfin, enfin je n'ai pas de mots pour décrire ça. Quoi. Enfin, vous comprenez bien que nous, en termes de démarche... <rire> Ensuite, il y a la question des, de la, de la, des métaux, justement, qui s'accapare ces métaux Vous savez, que, bon, je vous ai parlé de... Il y a des guerres dans certains pays, il y a vraiment des combats géopolitiques par rapport à ces métaux qui sont des ressources rares. Il y a des experts qui disent... Dans 50 ans, 30-50 ans, on ne sait pas, mais on n'aura plus les moyens d'avoir les outils numériques, les solutions numériques que nous avons actuellement. Donc ça peut paraître un peu catastrophique, mais actuellement c'est plutôt ce qui se dessine. Ça a l'air euh, malheureusement. Donc euh, l'être humain est toujours capable de trouver des, des ressources de substitution. Mais voilà, c'est ça pour l'instant qui, qui avance. Et enfin, il bah, y a la 5G. J'en parlerai un chouïa après. Et voilà, on a des combats aussi en termes d'image politique, en termes de, de entre les États-Unis et la Chine, on a vu qu'il y a eu des, des, une bataille par rapport à ça. Les impacts de demain. Donc, un message important. Vous savez tous, je l'espère, en tout cas je le pense, que le GIEC a, a, dans sa feuille de route, a, a énoncé que demain, pour contenir l'augmentation de température, notamment par rapport à l'accord la, qui a été voté lors de la COP21, il faut réduire d'un facteur 4 notre consommation, enfin pas notre consommation, nos impacts. Et par rapport au numérique, justement, ça soulève des questions. C'est que là, les dernières études qui sont parues par, euh, là c'était Green IT, excellent travail de, en termes de rapport de Green IT, euh, qui indiquait que d'ici 15 ans, on allait multiplier par 3 les impacts. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de diviser les facteurs par 4. On parle de multiplier par 3. Donc euh, on va complètement dans le sens inverse. Et sur toutes les ressources, électricité, euh, métaux rares, ressources rares, euh, pollution, acidification des eaux, des sols. Un exemple de ce qui, demain, voilà, j'ai entendu tout à l'heure, lors des lors des, euh, lors des bancs publics, euh, on a discuté des smart cities. Smart city, ça fait rêver, je suis d'accord, et je ne dis pas le contraire. Par contre, il faut voir comment on l'utilise. Et là, si on l'utilise comme on le fait actuellement comme ça part, c'est demain en 2025, euh, des objets connectés qui vont aller de 1 milliard jusqu'à 48 milliards. On va être submergé d'objets connectés. Donc la Smart City, moi j'ai vu des exemples, c'était super, enfin franchement, euh, j'ai vu des, un exemple où ils, avaient, euh, ils surveillaient la consommation des PC pour euh, justement s'assurer que les PC n'étaient pas tout le temps allumés. Ils arrivaient à optimiser... Euh, les routes pour euh, la récupération des déchets. Donc il y a des choses hyper intéressantes. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces services numériques-là Est-ce qu'il faut absolument mettre partout Voilà, c'est ça. Et avoir une visibilité complète quand on fait ce type de service numérique-là, en disant, euh, je vais, par exemple, le, le coût du PC. Ils ont divisé par euh, 3, je crois, le, le nombre de PC allumés. Donc ça, c'est génial. Par contre, il y avait une actualisation en temps réel des données. Est-ce qu'on a besoin de savoir en temps réel combien j'ai de PC qui est connecté Et souvent, dans les services numériques, on a des leviers qui sont majeurs en termes de réduction d'impact. Et ça, ça demande toute une approche, mais qui n'est pas forcément non plus trop trop complexe. Mais il faut y penser, il faut réfléchir, il ne faut pas regarder que la finalité. Souvent quand on parle de numérique, on se dit, bah, le numérique c'est forcément bon pour, pour l'environnement et pour les personnes. Euh, du coup, bah, aussi une question, euh, la 5G je pense que ça, ça va, vous la, ça évite vite avoir cette question-là. La 5G, comment la déployer ben, Le problème, c'est que la 5G, si demain, on dé, en déployant la 5G, ben, forcément, nos téléphones actuels, moi, je connais personne qui a un téléphone qui est compatible 5G actuellement. Je ne sais pas où, mais moi, ce n'est pas le cas. Donc, Ce qui veut dire que tous les citoyens qui ont actuellement un téléphone, si demain, ils veulent utiliser la 5G, il va falloir refabriquer des milliers des millions de téléphones. Donc, Je ne dis pas que la 5G, c'est mal. Je dis attention. À l'INR, on a un discours par rapport à ça, est okay, en cours de construction, mais voilà. En tout cas, ce que je veux, que vous ayez en tête, c'est de se poser la question. quels services derrière la 5G et quels impacts D'avoir en tête ces notions-là. Et il y a une question de timing aussi, c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment pour agir. Vous voyez, vous voyez que les citoyens s'en saisissent de plus en plus. Ils veulent être acteurs sur ces questions-là. Ils se mobilisent. Euh, on le voit aussi au niveau de la commission. Il y a une commission au Sénat, je vous invite à la regarder, elle a eu lieu la semaine dernière, le 29 janvier, qui était hyper intéressante, vraiment. Il y avait toutes les questions qui étaient abordées, euh, la 5G, la Smart City, euh, les citoyens, et notamment aussi, bah, vous, élus, on doit se poser, la... il y avait une très bonne question du sénateur euh, du Puy-de-Dôme, Eric Gold, Alors, je ne connais pas du tout, hein. je ne sais pas de quelle bord politique il est non plus, je ne suis pas là pour ça, mais il posait, euh, il demandait, on doit se poser la question du rôle que peuvent jouer les collectivités locales dans cette quête de sobriété pour aller vers un numérique responsable. Bah du coup, on parlait des moyens pour agir. Donc, un facteur, un élément de levier majeur, c'est les citoyens, malgré tout. Vous pouvez faire en interne, et on va en parler, mais le levier majeur, c reste, ça, pardon. cela reste le citoyen. Et pour cela, il faut le sensibiliser. Il y a eu une excellente... Euh, une campagne qui a été réalisée à la communauté, à l'agglomération de La Rochelle. Euh, je vous invite à, à venir me voir tout à l'heure pour qu'on en parle. Mais voilà, ils ont vraiment fait des choses formidables, où ils ont sensibilisé les citoyens justement à tous ces impacts-là. Parce qu'il n'y a que 27% des citoyens qui sont au courant des impacts du numérique. Pourtant, 68% des Français sont concernés par les impacts environnementaux. Donc on voit bien le, le décalage qu'il peut y avoir sur ces questions-là. Il y a aussi euh, quelque chose de majeur, c'est de sensibiliser plus jeunes. Parce que les jeunes, euh, voilà, on se demande s'il si y a une dissonance cognitive, ils sont à fond sur l'environnement, euh, pour parler que d'environnement, mais là ils sont à fond. Et pour autant, euh, c'est des utilisateurs assez compulsifs euh, sur, euh, sur ces questions-là, ils utilisent très souvent. Et on a, nous, à l'INR en tout cas, c'est comme ça qu'on qu le ressent en ce moment, on a de grandes difficultés à mobiliser les personnes pour sensibiliser les plus jeunes. Donc si jamais il y en a qui ont des, des relations, on est preneurs, mais ouais, c'est vraiment assez difficile. Euh, et enfin, bah, plus concrètement, quand on dit ça, quand on dit sensibiliser citoyens, bah, c'est aussi de leur donner, sensibiliser sur les impacts, mais les sensibiliser aussi sur les bonnes pratiques qu'il y a. Donc ça va être limiter, par exemple, l'usage du streaming vidéo. Euh, on connaît tous une très grande société qui, euh, voilà, qui démarre, enfin, qui, qui vraiment est très très utilisée. Les impacts de la vidéo, c'est 60 à 80% du trafic de flux de données sur Internet. Donc ça, euh, il voilà, y, y a quelque chose, il faut informer, il faut sensibiliser là-dessus, donc il faut faire attention à ces usages-là. Le matériel reconditionné, c'est fondamental aussi, de ne pas euh, de regarder pour le réemploi, allonger la durée de vie, tout au niveau du matériel, il y a vraiment des choses très, très importantes à faire, et on est dans un cycle qui va être, ben, on parle souvent des 5 R, refuser, réduire, réutiliser, réformer, recycler. Donc vraiment cet acte-là, cet axe-là est majeur de sensibiliser les citoyens. Ensuite, il y a faire évoluer les pratiques au sein des services informatiques des collectivités. Alors, toujours pareil, dans un grand public, on échangeait tout à l'heure et on parlait d'open data. Et en fait, ce que la personne disait, c'est que l'open data, pour le mettre en avant, ce qu'il fallait, c'est que ça parte des élus avant tout. Sinon, c'était difficile de déployer. Là, je vous dirais, c'est la même chose. Il faut vraiment une vision là-dessus. C'est sûr qu'au sein de notre service, si vous voulez le développer, c'est bien, mais il faut vraiment au maximum que ça parte des élus. Ça démultipliera beaucoup plus et ça impliquera beaucoup plus, et ça générera un, un, un entraînement totalement différent. Euh, du coup, bah, au sein de votre service, bah, forcément, il bah, y a la gestion aussi du, du matériel, acheter du matériel labellisé, au niveau des impressions, là il y a des choses intéressantes à regarder, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de collectivités qui ont travaillé là-dessus. L'accessibilité numérique, ça, bah, c'est des choses qui vous parlent, j'ai l'impression, quand même, pas mal, donc euh, voilà, l'accessibilité des citoyens sur ces services-là. Euh, et après, bah ça c'est quelque chose qu'on entend moins, c'est euh, les services numériques euh, responsables dans, en termes de conception. Donc on parle des 3U, un service qui est utilisable, utile, utilisable et utilisé. Et pour ça, il faut avoir une démarche, si possible, enfin pas si possible, il faut avoir une démarche d'éco-conception pour réduire les impacts. Euh, quand on parlait des PC, voilà, on avait en temps réel le nombre de PC qui étaient allumés. Ben, ça, typiquement, si on faisait peut-être qu'une. qu'on qu regardait qu'une fois par jour, ça suffirait largement, ou deux fois par jour, et on divise euh, le trafic de données peut-être par 10, 20, 30, je ne sais pas, enfin, il faut regarder. Après, il y a d'autres choses qui ont été bien faites dans ce que j'entendais, je, qui étaient par exemple d'utiliser des réseaux basse consommation, tels que l'Aura, plutôt que la 4G. Donc, ça, c'est des choses qui sont très, très intéressantes. Euh, enfin, il ben, y a aussi les services qu'on déploie qui vont être là. Facteurs. Donc avant, on était plutôt sur le comment réduire. Là, on est plutôt sur la finalité du service. Quand on quand on dit c un numérique responsable, c'est aussi la finalité de ce service-là. À quoi il va servir Il y a la loi sur la mobilité qui, euh, alors je crois qu'elle est en, enfin l'a bien avancée. Je ne sais pas si les décrets sont peut-être pas encore parus. Mais voilà, par exemple, qui vont obliger, enfin qui vont inciter à fournir des solutions pour euh, favoriser la mobilité en termes de bah, de moyens de transport les transports en commun, véhicules, vélos, etc. Donc ça c'est des choses assez intéressantes. Il y a aussi euh, bah, faciliter l'accès à des ressources qui sont partagées. Euh, bah, par exemple, euh, la vidéo avec les, les médiathèques. Donc il y a d'autres types de, de, de moyens partagés, mais pourquoi je parle de la vidéo Parce que tout à l'heure je vous disais que la vidéo c'était quelque chose qui était très impactant. Euh, 60 à 80% du trafic euh, était concerné par la vidéo. Il y a un très bon rapport de, du Shift Project sur l'insoutenabilité de l'utilisation de la vidéo pour, euh, pour, euh, bah pour l'environnement. Il faut savoir que le, la consultation en streaming d'une vidéo, c'est quasiment l'équivalent d'une fabrication d'un DVD. Alors comme ça, on se dirait, ben bah non, ça va pas forcément... Euh, c est, c est, enfin, c'est dématérialisé. Et justement, c'est ça toute la difficulté, c'est que le numérique est souvent dématérialisé, il n'est pas palpable. Il est à l'autre bout du monde souvent, ou dans des data centers. La fabrication, le recyclage, c'est pas chez nous, c'est ailleurs. Donc on a du mal à voir ces choses-là. Et là où il faut être vigilant, c'est tout ce qui est transfert de pollution. Où on se dit justement, bah, le streaming c'est bien, mais on ne pense pas qu'en fait, bah, derrière il y a toutes ces générations-là, tous ces impacts-là. Et ça, c'est un cas typique de transfert de pollution. Euh, vous avez également, je J'entendais tout à l'heure, le Smart City, euh, le la solution qui, voilà, par rapport à la gestion des déchets. Un bon déchet, c'est un déchet qu'on ne génère pas. Bon, ça c'est mon côté zéro déchet. Mais voilà, il faut faire attention à ces choses-là où ça peut entraîner du coup un effet rebond en utilisant des solutions numériques qui vont optimiser ces choses-là. Par exemple là, qui vont cacher euh, ben finalement que les poubelles débordent. Concrètement, c'est ça. Moi, quand je vois une poubelle qui déborde, ça me révolte. Je me dis, il ben, y a tant de déchets que ça. Ben, du coup, je vais plutôt encore me convaincre d'aller dans cette démarche-là, de diminuer mes déchets, alors que là, du coup, on est tellement connecté qu'en fait, on ne voit plus rien, et finalement, ça, impacte, ça génère des impacts. Et enfin, ben, tout ce qui est dématérialisation, il faut être vigilant aussi là-dessus. Euh, voilà, souvent, on dit, on va dématérialiser, il n'y a plus de papier, mais voilà, il y a des. je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste qu'il faut le regarder. Il faut le regarder comment c'est fait, de quelle manière c'est conçu, pour être vigilant des impacts, parce que euh, souvent, ben, l'exemple du bulletin de paye, moi, là où je travaille, les personnes, ben, elles impriment derrière le bulletin de paye. Donc, ce n'est pas, pas forcément un très très bon exemple de, de ce qu'il peut y avoir. Après, ça dépend des cas. Hein. Là, je ne veux pas faire de généralité. Du coup, ben, par rapport à tous ces éléments que je vous ai présentés, ben, l'idée derrière, c'est euh, ben, de se mobiliser, de créer une dynamique autour de ça, de montrer que vous vous engagez euh, vers un numérique qui est responsable. Donc, pour ça, l'INR propose une charte qui est non engageante, qui est plus une, là pour montrer votre engagement vers quoi vous voulez tendre et pour justement dynamiser et pour que tous les acteurs autour euh, aussi créent une impulsion par rapport à ça. Alors, il n'y euh, a pas besoin d'avoir forcément d'indicateurs, euh, voilà, mais l'idée c'est de nous, derrière, c'est de faire vivre cette charte-là et de partager les bonnes pratiques pour qu'on progresse tous dans la même direction et que demain, on réduise justement cet impact numérique-là et qu'on soit vigilant là-dessus. Donc il y, a, il y a tous les éléments qui sont déterminés dans cette charte-là, je vous inviterai tout à l'heure à aller me voir si ça vous intéresse pour qu'on en parle, mais ça reprend les principaux éléments que je vous ai présentés euh, au, au cours de cette présentation, même si j'ai pas mal accès sur la dimension environnementale encore une fois, et que cette charte-là est globale, ne concerne pas que l'environnement. Et euh, l'INR mettra à disposition d'autres euh, ressources, on a un comité éthique, on a un label aussi, voilà, qui, pour des organisations qui veulent s'engager encore plus loin, est disponible. On a des experts aussi qui peuvent potentiellement accompagner. On a tout un réseau d'adhérents, des ressources, des certifications. Et voilà, pourquoi pas demain, un partenariat avec Ville et Village Internet. Je pense qu'il y a des belles choses à faire. Et d'ailleurs, on a déjà pas mal échangé là-dessus. Ça a l'air assez, assez intéressant. Donc j'espère que je n'ai pas euh, débordé niveau timing. <rire> si jamais vous avez des questions... Peut-être plutôt stand, je pense, parce que là, ça va être un peu court. Euh, mais voilà, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez appris des choses. Vraiment merci. Évidemment, on a appris des choses ou en tout cas, on s'est remis euh, dans l'actualité euh, et dans une certaine urgence, même si on la veut positive pour l'action. Donc, euh, effectivement, euh, j'espère qu'on parlera euh, notamment avec les universitaires qui vous entourent parce que euh, c'est une initiative qui vient de l'université et du monde universitaire, si je me permets de le, de le souligner. Et euh, il y aura des rencontres, j'espère, très rapidement entre les universitaires, notamment membres du jury euh, du label et euh, vos universitaires euh, qui travaillent à vos côtés. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Bravo. Merci à vous.